membrane de polyester on est sur quelque chose qui va être du coup euh, beaucoup plus euh, rigide qui va avoir du, du contrôle donc du coup euh, bah, de la précision aussi qui va être euh, plus euh, plus rigide donc moins moins cassant aussi ça peut être ça vraiment les, les différences fondamentales après pour, pour un usage euh, tennis, mais pour vous, pour un usage standard, peut-être que entre les deux, vous pouvez prendre peut-être du jauge plus fine en monofilament et une jauge un peu standard en multi, pour avoir une équivalence de, de, de longueur. Ouais, moi j'aurais tendance, je sais pas, dans ce cas-là, euh, je partirais plutôt sur du monofilament. François Ducroix, euh, responsable du magasin Cap Tennis où je travaille depuis 25 ans donc euh, j'ai eu pas mal d'expérience dans le métier du cordage notamment à accorder euh, le Grand Prix Tennis de Lyon pour 5 des 6 dernières éditions et d'autres et donc euh, c'est pour ça qu'on parle maintenant, on, on vient de demander conseil sur les différents types de cordes donc pour les joueurs de tennis et autres donc il y a trois euh, grandes familles donc euh, le multifilament, le monofilament et le boyau le boyau ne va pas trop vous intéresser par contre sur le multifilament euh, on a eu euh, du coup, une expérience en commun précédemment où vous avez pris euh, des bobines de euh, Duramix, une corde Technofilm, donc une marque française, en jauge 35 qui a des vertus quand même assez dynamiques et euh, de contrôle. Et euh, là euh, on a une proposition, du coup on est parti sur une autre euh, version de corde, c'est sur euh, du coup euh, la marque HED autrichienne, qui fait des, des cordes monofilaments qui sont plutôt de très très bonne qualité. Donc une version un peu soft de la corde monofilament qui est très prisée sur le circuit pro à l'heure actuelle, avec une jauge inférieure à celle qui a été précédemment utilisée, donc du 130, qui donnerait un peu plus de stabilité, plus de précision. Donc Du coup, réduire peut-être les zones d'erreur sur, sur les lancers. et donc ça devrait apporter satisfaction. A voir après peut-être sur, sur un petit ajustement sur, sur la jauge ou la rigidité de la corde. Pour plus tard. Peut-être okay. effectivement d'un diamètre un petit peu plus euh, fin pour malgré tout avoir une certaine élasticité. C'est ça exactement. Et, Et après on parlait tout de, de versions peut-être un peu soft ouais. pour avoir justement un équilibre dans, dans la dureté, euh, pas être trop dur non plus. Donc ça ça peut être une possibilité. Et après il y avait la question de la forme de la, la corde. On va avoir des cordes cylindriques, mais également des cordes qui vont être octogonales ou pentagonales, différents types de formes, ça c'est exclusivement sur les monos. Donc si on arrête le choix sur les monos, à voir quelle forme vous les donnez. Euh, moi j'aurais tendance à rester sur du euh, cylindrique, la géométrie continue, donc ouais. du cylindrique, parce okay. qu'elles vont être en contact les unes avec les autres. C'est un étudiant de centrale. T'avais fait tes tests sur quoi, toi Du 1,35 mm, c'était. Bah, J'ai la photo, hein, si, si tu veux, aller sur le rapport. Ouais, je sais, Et je m'en souviens, mais c'était euh, le 1,35. Donc je pense qu'on va basculer sur du plus fin.